Bonjour les d'Alsace. Donc cette vidéo elle a pour but de vous faire une promotion de la future balade qu'on va faire dans les alentours d'Agno. C'est une virée énorme mais qui est relativement plate, donc pour les moyennes machines c'est parfait, c'est l'idéal. Si vous pouvez observer là, on est en pleine forêt, pas un bruit, pas un chat et surtout, surtout cette route magnifique qui a été refaite et du coup mais c'est du caviar. Voilà. Nous voici devant le monument du gros chêne. Et on va vous montrer quelques images vues d'en haut. À mon avis, ça va être très joli. Maintenant